Et frateux, on vous emmène dans la joie de Dieu. On vous emmène ce soir ici dans ce chapiteau. Sur le dance floor de Dieu Toutes les mains avec nous. Dieu est à Jeanville, Dieu est à Dieu est sur nos places, Dieu est sur nos places, Dieu est dans nos hymnes, Dieu est dans nos Dieu est sur nos traces, Dieu est sur nos traces. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Élevez vos voix, les frateux. Notre Dieu est là. Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre histoire, Dieu dans notre temps, Dieu dans notre temps, Dieu dans nos mémoires, Dieu dans nos mémoires, Dieu est là partout présent, Dieu, notre est, là partout présent. Dieu est là partout présent, notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Élevez vos voix les frères, notre Dieu est là, là où. Nous dansons, nous dansons, pour notre génération Nous prions, nous prions, parmi les acclamations Et nous, nos mains Nous marchons, nous marchons, reçoit notre adoration Nous venons, nous venons, et ne pétons nom Notre Dieu est avec nous, maintenant, maintenant Allez nous freins Dieu dans nos yeux. Dieu est dans nos lèvres, Dieu est dans nos voies Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas Élevez vos voix, là où on ne l'attend pas Nous tentons pour notre génération Nous prions, nous prions parmi les acclamations Soit notre adoration Nous tenons, nous tenons Et le tu prends, Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ton Dieu a besoin de toi. Nous voici, nous voici. Toi, lève-toi, lève-toi. Rien ne se fera sans toi. voici, voici là. Lève-toi, lève-toi, lève. Ton Dieu a besoin de toi. Nous voici, nous voici là. Lève-toi. Ce fera sans toi Nous voici, voici Est-ce que vous êtes prêts à lever vos chapeaux Les frappes Nous dansons Nous dansons Nous dansons Génération, nous prions, nous prions parmi les acclamations et nos nous marchons, nous marchons, ce sera notre adoration, nous venons, nous venons, élevés.